Chers traders et investisseurs, mardi 15 octobre, bonjour. Alors écoutez, les bruits de marché sont positifs ce matin en provenance du Brexit en particulier et donc les marchés montent. Et de plus, et c'est très important, les résultats des sociétés américaines commencent aujourd'hui par les grosses banques américaines et ils sont attendus de manière plutôt correcte ou positive, alors de ce fait là, à ces niveaux là pour notre part, si ces résultats sont corrects, nous visons maintenant un premier objectif de 12670 sur le DAX, nous en sommes éloignés de 130-140 points, euh, mais les marchés restent très très fragiles et ils sont Nerveux, ce n'est donc pas très facile. Il faut y croire et de toute façon se protéger en cas de mauvaise nouvelle. Pas facile tout ça. Néanmoins, dans ce contexte, ce matin nous avons réalisé quatre trades gagnants sur quatre, accompagnés de deux médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons et nous sommes quasiment certains que cet après-midi sera très actif également. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.